C'est à toi, Guillaume. Tu peux y aller. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous proposer ce soir le premier rendez-vous du centenaire du Parti communiste. Nous n'avions évidemment pas prévu l'an dernier un programme de cette nature. Cependant, l'évolution de la situation sanitaire nous a amené à organiser, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, toute une série de débats numériques, qui devrait se tenir le samedi et le mardi à 18h en ligne sur la page Facebook du Parti communiste français et sur la page Facebook du centenaire du Parti communiste français. Des débats pour comprendre un siècle d'histoire, des débats pour penser aussi le présent et l'avenir. Je vous rappelle les adresses de ces deux pages. Si vous, si vous m'écoutez en ce moment, c'est qu'a priori vous les connaissez. Je vous le rappelle cependant Donc facebook.com Parti communiste ou facebook.com centenaire PCF. Ces débats en direct seront ensuite mis en ligne sur la chaîne YouTube du Parti communiste, youtube.com/cnpcf. Je vous indique également qu'il y aura d'autres vidéos proposées nationalement, en plus de ces débats numériques, des vidéos plus courtes, mais aussi des appels à vidéos, à ce que vous réalisiez des vidéos à propos de ce centenaire. Car quand on dit Parti communiste en France, ça parle bien sûr aux militants actuels, mais ça parle bien au-delà d'elles et eux, ça parle notamment à ces millions de Françaises et de Français qui ont un rapport personnel, intime, direct, familial avec le Parti communiste. Cependant, le centenaire ne sera pas 100% numérique. Et je voudrais vous signaler au début de cette première émission plusieurs publications qui ont été consacrées à ce centenaire. Je voudrais commencer par la première dans l'ordre chronologique, si je ne m'abuse. C'est donc ce numéro double de Causes communes 10 ans d'histoire ». Qui est donc ici, et ce numéro a été prolongé dans le numéro qui va sortir dans quelques jours, qui sera consacré, lui, à la perspective communiste aujourd'hui. Par ailleurs, dans le cadre de ce centenaire, plusieurs expositions ont été envisagées. Une exposition originale d'affiches prévue par la Fondation Gabriel Péry, et cette exposition, dans le cadre actuel, aura du mal à se tenir d'un point de vue public. Cependant, le catalogue, de cette exposition donc aux éditions LVSU, 100 ans d'histoire de France et du PCF sur les murs, avec vous voyez, une introduction et puis donc différentes reproductions euh, de, euh, de ces affiches euh, de, qui traversent le siècle. Par ailleurs, est sorti il y a deux jours euh, l'ouvrage un peu peut-être le plus global donc sur le, le, ce siècle, par-delà cette exposition d'affiches. Donc, 100 ans de Parti communiste français aux éditions du Cherche-Midi, où la parole est donnée à de jeunes historiens, une trentaine, quelques sociologues également, qui évoquent année après année, si vous voulez, le, euh, le siècle du Parti communiste français. Euh, exposition enfin la dernière qui aura lieu l'année prochaine et qui sera davantage concentrée sur les questions artistiques euh, et qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui évidemment me manque présentement mais qui s'appelle Libre comme l'art, c'est un très bel ouvrage euh, qui retrace donc cette, ces relations entre le Parti communiste français et les artistes pendant un siècle à travers une exposition donc qui sera présentée l'année prochaine. Tout va bien et le catalogue est disponible aux éditions de l'Atelier. Je, je ne pourrais pas signaler l'ensemble des publications consacrées au centenaire du Parti communiste français parce que, euh, en réalité, ce centenaire s'est accompagné de très nombreuses publications. Peut-être signaler rapidement euh, l'anthologie de discours euh, qui est prévue au temps des cerises et le journal de Maurice Thorez qui a été publié aux éditions euh, Fayard. Après donc, ces informations, je voulais donc vous dire qu'il nous semblait qu'il fallait commencer ce premier des rendez-vous numériques avec le Congrès de Or, comprendre le Congrès de Tours n'est pas si simple. Évoquant la guerre, les Poilus, euh, dans ses douze lettres euh, d'amour aux soldats inconnus, le poète Olivier Barbaran a ces mots si justes. Il dit « Toute cette période, la vôtre, où je me noie, est à ce point estompé désormais, que j'imagine avec effroi l'appareil d'explications en bas de page, de parenthèses, de tableaux qu'il aurait fallu pour que le homme de l'autre nuit puisse nous suivre et se retrouver en vous. Ainsi, une émission avec des historiens a paru indispensable pour retrouver le congrès de Tours et le comprendre. Et donc, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir normalement quatre historiens, euh, qui devait être avec nous pour évoquer euh, le Congrès de Tours. D'une part, Adeline Blaskiewicz-Maison, qui est doctorante à l'Université Parisien-Panthéon-Sorbonne, et qui a notamment travaillé et qui continue de travailler sur une figure qui, pas, euh, qui ne, ne, ne prendra, ne fera pas le choix de l'adhésion internationale communiste, mais qui, qui, qui hante, euh, pour une part, le Congrès de Tours euh, comme figure répulsive, euh, c'est Albert Thomas. Euh, mais il se trouve que, de la même manière qu'Albert Thomas n'était pas au Congrès de Tours, finalement, Adeline blaskiewicz maison euh, malade, ne pourra donc pas être avec nous euh, ce soir, donc il n'y aura pas euh, Albert Thomas avec nous. Euh, ce soir. Euh, après Adeline Maskevitch, je voudrais signaler et remercier donc Frédéric Genevet, qui est historien, euh, agrégé docteur en histoire, et qui est le président du musée de l'histoire vivante, et qui a notamment coordonné cette exposition qui, elle, a eu la chance de pouvoir se tenir euh, donc, euh, à Montreuil, et donc ce, ce catalogue, euh, ce livre, l'on lié à cette exposition, donc, euh, aux alentours du congrès de Tours, qui est ici. Je remercie également donc Jacques Giraud, qui est professeur émérite à l'Université Paris 13 ville Paris Nord, qui est l'auteur de très nombreux ouvrages et articles consacrés au Congrès de Tours. Alors, pour ne parler que des siens qu'il a signés ou qu'il a dirigés seul, je voudrais signaler cette, cette plaquette-là euh, de 1990, donc euh, les héritages du Congrès de Tours, 1920-1990, et puis tout de suite faire la transition peut-être avec… Euh, euh, le dernier historien qui nous fait le plaisir d'être avec nous, donc euh, Jean-Louis Robert, professeur émérite à l'Université paris Panthéon sorbonne puisqu'ensemble, ils, ils ont contribué à l'édition euh, critique euh, de, de ce livre important donc, de 1980, où on retrouvait donc, les actes en quelque sorte du Congrès de Tours à partir du sténogramme euh, édité par, après le, le Congrès de Tours, euh, donc ici, et euh, ouvrage qui a donné lieu à une un prolongement euh, dix ans plus tard sous cette forme-là euh, en 1990 et qui devrait donner lieu à un prolongement nouveau euh, au temps des cerises euh, dans la prochaine période euh, si tout va bien. Euh, on pourrait signaler peut-être d'autres publications encore des uns et des autres, peut-être juste signaler que euh, Jean-Louis Robert est notamment un spécialiste être important de la Première Guerre mondiale et des relations entre les ouvriers et la Première Guerre mondiale, c'est ici euh, la version éditée de sa thèse d'État. Bien, ces précisions étant données, euh, je vous propose qu'on ait peut-être euh, euh, trois quarts d'heure euh, d'échange autour de ce congrès de Tours fort lointain, mais il m'a semblé un peu étrange de vouloir nous plonger directement euh, dans le congrès sans passer par ce qui est sa porte d'entrée un peu inévitable, à savoir la guerre, la Première Guerre mondiale. Et de ce point de vue, peut-être qu'on pourrait commencer par vous, euh, Jean-Louis Robert, peut-être pour que vous nous évoquiez un petit peu cette Première Guerre mondiale, ses effets dans la, dans la société française et puis ses effets aussi du côté du mouvement ouvrier. Oui, il faut d'abord commencer sans doute par la dimension politique immédiate, c'est-à-dire le choc de 14. On ne peut pas comprendre l'histoire de Tours, le congrès de Tours, l'histoire de l'immédiate après-guerre sans comprendre le choc de 14 et évidemment les lectures qui ont suivi immédiatement ce choc, et euh, dans les années qui, qui, qui suivent, et qui font encore partiellement débat d'ailleurs dans, dans l'historiographie. Et donc l'entrée en guerre euh, de l'essentiel de l'international, euh, dans la défense nationale, euh, dans la plupart des pays, sauf... Deux, deux exceptions, le parti bolchevique et le parti socialiste serbe. Euh, C'est un choc pour tout le mouvement ouvrier qui s'était quand même construit sur l'idée de la possibilité d'une lutte. On se rappelle de, de, des phrases de, de Jaurès hein, à Bâle hein, sur la menace de la guerre et la nécessité de, de se battre euh, contre elle. Et là, il y a ce choc terrible de voir ce ralliement cas de l'essentiel des dirigeants et de beaucoup de militants, ne réduisons pas ça aux seuls dirigeants, euh, à la défense nationale. Donc, euh, déjà, on serait sur un premier niveau d'analyse pour comprendre toute la suite, c'est en quoi ce ralliement euh, est euh, une trahison. Donc voilà, déjà, on rentre dans un, un schéma, à partir du moment où c'est trahison, si on commence à penser que Tours c'est une scission. Une scission, ça se passe à un moment où il y a des désaccords politiques, mais où ces désaccords politiques atteignent un niveau où, au-delà même des influences générales politiques, des désaccords politiques du poids de l'international, etc., la, la troisième internationale, etc., il y a un moment où il y a une acceptabilité, voire un désir de la scission. Et à partir du moment où il y a acceptabilité, voire désir de la scission, il y a des désaccords politiques profonds, mais il y a une dimension morale. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, l'adversaire, qui n'est pas d'accord avec vous, ne peut plus être pensé que comme un traître. Puisque voilà, c'est impossible. Pourquoi est-il pas sur cette position Et donc là, il y a quelque chose d'essentiel quand on voit la façon dont effectivement on a traité euh, les uns ou les autres, euh, en fonction de ce moment clé euh, politique de 1914. Peut-être que, tout... peut que vous dites « traître », parce que la, la SFIO, donc le Parti socialiste, qui donc avait été créé, unifié en 1905, s'était illustré beaucoup euh, sur la thématique de la paix, c'est-à-dire que pendant les années d'avant-guerre, notamment, les, les socialistes étaient beaucoup mobilisés pour la paix, et donc vous semblez indiquer que le, le choc de 1914 et le fait que les socialistes, finalement, entrent dans l'Union sacrée, euh, nourrit cette législation, de trahison que vous indiquez. C est, c est, c est oui, ça. pas que les socialistes. Hein. La direction de la CGT joue au secrétaire confédéral qui venait plus ou moins de l'anarco-syndicalisme, qui n'en était probablement plus à ce moment-là, mais qui en venait, euh, euh, se rallie aussi. Eux, moi, qui travaille maintenant plus sur la commune que euh, sur euh, le communisme, euh, voire vaillant euh, écrire des articles dans l'Humanité en 1914 euh, pour dire, oui, maintenant, euh, faisons la guerre, faisons la guerre. Euh, il il n'emploie pas le terme de la revanche, hein, mais euh, voilà, il emploie le terme de défense de la patrie, et il fait les comparaisons entre l'avancée la allemande en 14 et l'avancée prussienne de 1870. Donc, on, est, euh, voilà, on, on, on voit un ralliement euh, qui est en partie, euh, indiscutablement, euh, le reniement de positions politiques antérieures. Enfin, pas non plus, euh, comme font certains, ne parler que d'un emballement général. Il euh, y a quand même aussi un, un, un reniement de positions qu'on avait euh, envisagées, euh, au, moins, au moins ne pas voter les crédits de guerre, par exemple. Il aurait été un minimum de dire « bon, on ne peut pas s'y opposer, mais… » On refusera de voter ces crédits, ce que certains députés socialistes vont finir par faire, mais seulement quelques années après. Donc voilà, il y a ce premier point qu'il faut comprendre qui va marquer toute l'histoire et, et encore très longtemps, pendant des, des années. On va euh, et là on est un problème d'articulation très complexe qui se retrouve en 40, qui se retrouve en 70, 71 sur les rapports entre le mouvement socialiste et l'internationalisme et le patriotisme, et comment ça se joue constamment de façon extrêmement, extrêmement complexe. Alors après, il y a une deuxième partie, qui est évidemment, le développement même de ce qui va se passer pendant la guerre, sur lequel je peux aussi intervenir maintenant ou attendre un peu comme vous le souhaitez. Comme vous voulez, effectivement, parce qu'au départ, il y a ce moment 14, et puis peut-être qu'il y a une... Les, les, les consciences évoluent peut-être progressivement par rapport à cette question. Donc je ne sais pas si sur cette question, Jacques Giraud peut-être veut dire quelque chose ou Jean-Louis Robert, vous continuez ou comme vous je voulez. Continuer cette... après les autres. Euh... Je peux continuer sur, sur un, ouais. un aspect. Je ne parlerai pas de l'aspect politique, hein, et je laisserai peut-être le développement politique après. Euh, mais cette guerre, on, on le sait, elle, est, elle devient une guerre mondiale euh, longue. On, on avait pensé qu'elle durerait quelques mois, en tout cas certains, et elle, elle dure, et on sait qu'elle est d'une euh, violence extrême, mais elle a une particularité, c'est qu'effectivement, ça devient une guerre totale, euh, économique, industrielle, euh, et où l'État, les États, ce n'est pas seulement le cas de la France, vont s'engager euh, à fond dans une mobilisation euh, générale de tous les aspects de, de la vie. Et euh, si on refère maintenant au mouvement ouvrier même et aux transformations sociales, ça va jouer, alors là je pense que euh, notre intervenante aurait pu le montrer, ça va jouer sur le développement d'une économie de guerre partiellement contrôlée par l'État, encouragée et financée d'ailleurs par l'État, qui va euh, conduire à des mutations très très importantes dans dans la classe ouvrière. Euh, ce, ce, cette, ces mutations euh, sont partie encouragées par en France par Albert Thomas euh, qui voit dans la guerre l'occasion d'un laboratoire social. Ce qu'il faut est préciser fondamental à mon sens à, à comprendre, c'est que dans cette période euh, se développe deux possibles, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, c'est complexe, il n'y a pas une alternative possible qui, qui se développe dans cette circonstance. C'est-à-dire qu'il y a un possible, qui est celui qu'Albert Thomas va, va définir, euh, et d'autres, qui est un possible de euh, euh, réformiste. La classe ouvrière va pouvoir s'appuyer maintenant sur l'État, alors qu'avant, il y avait une certaine réticence, il y en avait une certaine méfiance, même dans, dans, les, milieux, dans les milieux syndicalistes. La classe ouvrière va pouvoir maintenant s'appuyer sur l'État, qui est, est renforcé, qui est, qui est puissant, pour désavancer. Et, et c'est toute la politique qu'il va essayer de, de conduire, qui, qui, qui, qui, qui a des limites, hein, parce que le patronat ne... ne ne pas une telle intervention, mais qui parfois marque des points. Et il y a un autre possible qui est celui qui se développe en particulier à la fois dans des synergies très complexes, hein, que je ne peux pas développer parce que ce serait trop long, euh, mais où je dirais quand même que l'usine de guerre est le pivot central, euh, l'usine de guerre et puis bientôt la banlieue aussi par certains côtés, si on essaie de regarder à la fois l'aspect spatial et l'aspect euh, industriel. Pensons à, à, à Renault qui passe de 1000 ouvriers avant 1914 à 15 000 en 1917. Pensons à Citroën qui n'existe pas à Javel et qui fait travailler 8 000 personnes. Euh, à, à Javel en, en 1917 donc il y a la naissance de cette grande usine et là je n'ai pas le temps de, de développer euh, qui euh, crée un autre type de, de, de possibilité à travers des grands mouvements sociaux qui vont se développer dans la guerre et avec un rebond qui se fait en lien avec la révolution russe de 1917 voilà. donc il faut bien prendre conscience euh, que de la guerre euh, naît des, des conceptions euh, qui continuent par certains côtés, mais renaissent, se transforment, se retravaillent, des conceptions différentes, alternatives, qui s'appuient sur des réalités dans les deux cas. Dans un cas, c'est la perspective de jouer sur l'État et d'aller vers un réformisme qui se traduit dans la CGT, par ce fameux programme minimum de la CGT mais qui s'effondre d'ailleurs en partie après la guerre, hein, parce qu'au fond, l'État se retire, et la perspective d'une transformation sociale, parce que la, la guerre induit des, des drames humains, des, des difficultés sociales, et aussi des conditions d'action dans les grandes usines, euh, dans toute une série de, de, de… Alors, je dis ces deux conceptions, hein, qui, sont, qui sont maintenant posées euh, en partie par la guerre, qui bien entendu vont, vont connaître des mutations dans l'après-guerre, mais voilà ça c'est tout à fait essentiel d'avoir en tête que de la guerre sort deux idées qui continuent à coexister au sein du mouvement ouvrier, qui, qui ont à exister dans le mouvement ouvrier, mais qui vont effectivement cette fois-ci scissionner. Peut-être merci beaucoup pour ces premiers éléments. Peut-être que je peux demander à Frédéric Genevay quelques mots, peut-être sur euh... Cette chose étrange, c'est qu'au départ, on part donc d'un parti qui a priori est, sur, est mobilisé sur les questions de la paix. Euh, finalement, donc, je reste l'apôtre de la paix, je reste assassiné, finalement l'Union sacrée, et ces deux, ces deux possibles qui se dessinent pendant la guerre, comme vous l'expliquiez à l'instant. Et puis, va apparaître ce qu'on va appeler une minorité de guerre, c'est-à-dire que pendant cette guerre, au sein du mouvement ouvrier, au sein des socialistes Certains vont finalement se s'écarter un peu de la voie suivie très massivement en 1914. C'est la première série de questions que je voulais poser à Frédéric Genevet, c'est-à-dire qu'il nous parle un peu de cette minorité de guerre. Et la deuxième euh, deuxième aspect, c'était et 1917 finalement, 1917, pas seulement dans sa dimension on va dire euh, française ou Première Guerre mondiale, mais est-ce qu'il y a un écho ou pas euh, de 1917, euh, comment dire, en France dans le mouvement ouvrier, est-ce que ça a un, un enjeu ou pas? En 1917. Voilà. Euh, D'abord, merci pour, euh, pour l'invitation euh, à, à ce premier débat euh, numérique sur le centenaire organisé par le, le PCF. Je partirai de ce qu'a dit euh, Jean-Louis euh, tout à l'heure quant à la, à la question de la trahison. Euh, effectivement, le sentiment de trahison est très très fort euh, au, au Congrès de Tours. Mais euh, c'est-à-dire que l'idée. Euh, nos élites, je parle du sentiment de trahison, au sein du Parti socialiste, avant qu'il ne devienne le Parti communiste. Nos dirigeants, nos élus, ont trahi le mandat qui devait être le nôtre, celui de nous opposer par tous les moyens à la guerre. Mais ce sentiment de trahison, il est fort, il est même majoritaire au sein du Parti socialiste en 1920, mais il naît progressivement au cours de la guerre. C'est les effets, c'est la durée, et les conditions de la guerre qui progressivement euh, amènent à l'idée que euh, la direction du Parti socialiste et de la CGT, c'est très compliqué pour la, encore plus compliqué pour la CGT, euh, euh, ont euh, ont trahi. Euh, et donc c'est au cœur du Parti socialiste que très progressivement va émerger une opposition euh, à la guerre. Mais c'est une opposition qui reste très très très très minoritaire, au moins jusque. Dans l'année 1917, ce sont des tout petits groupes qui euh, s'opposent, comme au niveau international d'ailleurs, à part le parti bolchévique, ce sont des, des petits groupes qui s'opposent à, à la guerre. Mais ces petits groupes vont, vont gagner en, en influence. Mais ce qui fait l'originalité du, du, cas, du cas français, c'est que euh, l'opposition à la guerre euh, va aussi euh, se développer au cœur du parti euh, socialiste. C'est une des explications d'ailleurs qui nous permet de comprendre pourquoi en France, la création du Parti communiste a été le fruit d'une décision majoritaire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, je vais le dire comme ça, la gauche ou l'ultra-gauche, prenez les mots avec plein avec de guillemets, du, du Parti socialiste qui s'oppose à la guerre. C'est une, une, une minorité de guerre, mais qui est, qui est installée au cœur, qui va et qui va, ça euh, enfin, ça va pas se faire l'appareil du jour euh, du jour au lendemain. C'est les gens autour de Jean Longuet qui vont euh, progressivement euh, gagner en, en, en influence. Euh, donc, les, la durée de la guerre, les conditions de la guerre, hein, je veux dire la boucherie, je veux dire, ça, ça a des effets sur euh, sur euh, sur les militants, sur l'encadrement du euh, du parti euh, du parti socialiste. Et évidemment, là-dessus s'ajoute, c'est la question que tu posais, Guillaume, s'ajoute l'effet 1917. Alors, il est paradoxal, l'effet 1917, parce que 1917, c'est deux révolutions en Russie. Or, celle de février 1917, j'ai envie de dire qu'elle elle aurait plutôt tendance… Alors, d'abord, rappelons-nous que quand même les nouvelles circulent de manière très compliquée. Ce qu'on sait en France… De euh, la situation en Russie, que ce soit en février ou ensuite en octobre, c'est très, euh, euh, enfin, c'est un peu flou, on va dire, on va le dire comme ça. Quoi qu'il en soit, la février, février 17 a un, un effet euh, qui, qui va plutôt avoir tendance à renforcer euh, ceux qui sont pour euh, la guerre, parce qu'un des arguments de l'opposition à la guerre dans le Parti socialiste, c'est de dire, euh, d'accord, euh, nous combattons l'autoritarisme allemand, euh, mais nous sommes aussi alliés de la Russie, qui est dirigée euh, par un tsar et qui a un régime autoritaire. Or, cet, cet argument ne tient plus à partir de février euh, 1917, puisque euh, la, la, la, la Russie euh, change, de, change de régime et, et renverse l'autocratie. Euh, ju – Juste pour, oui. pour que personne ne soit perdu, parce que ouais. on, on se rappelle bien que la Première Guerre mondiale, elle, elle, a, elle, elle oppose deux alliances, qui sont donc la triple entente, donc la France, hein, la Grande-Bretagne et la Russie. La Russie est alors un empire autoritaire dirigé par un tsar, et que la révolution de février, elle va mettre un terme à cette, à cette autocratie tsariste, avec une aspiration forte pour la paix, mais qui finalement n'est pas traduite dans, dans les faits. Oui, surtout que le gouvernement russe qui se met en place à partir de février 1917 continue, enfin, continue, continue la guerre. Et, et, et, et, et, et, et d'ailleurs, la France envoie plusieurs missions, le gouvernement français envoie plusieurs missions en, en Russie, dont Samba, je crois, hein, pour euh, ou Alberto Mapillo, pour... Euh, consolider cette alliance avec la Russie qui rentre dans une instabilité. Donc février 17, c'est un effet un peu paradoxal. En revanche, évidemment, octobre 17, un, un autre, un autre, un autre effet, mais à Dirais-je avec un décalage dans le temps parce qu'on sait pas trop ce qui, ce qui, ce qui euh, s'y passe, euh, qui sont les bolcheviques, euh, Bon, voilà, les c'est un, euh, un peu compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'au lendemain de la guerre, euh, si je reprends ce que disait Jean-Louis, il euh, y a deux idées qui coexistent une idée révolutionnaire, une, une idée réformiste. L'idée réformiste, elle a, elle a, elle a, elle a comment dirais-je, pu gagner en crédit. Normalement, par exemple, la journée de la. L'obtention de la journée de, de 8 heures euh, peut être mis au, au, aussi au crédit de la politique euh, euh, réformiste. Mais euh, en novembre 19, le Parti socialiste échoue, relativement, mais échoue aux élections législatives, alors qu'il aurait pu penser qu'il allait recueillir les, les, euh, les, des profits électoraux et politiques de sa politique. De sa, euh, Fidélité, une grande part, enfin oui, de sa fidélité à l'Alliance la, à la, à française et à la, à la, à la guerre, la, au fait que la France participe à la guerre et donc à la victoire. Et d'autre l'autre côté, vous avez aussi un échec des euh, grèves de 1919-1920. Donc là, c'est très complexe aussi, mais on, pour aller vite, euh, des, de, de, de la voie syndicaliste révolutionnaire, si, euh, de, de ce qui reste du syndicalisme révolutionnaire euh, dans la CGT, donc double échec échec électoral et donc échec à court terme, en tout cas, du réformisme, échec des grèves parce qu'il qu y a des divisions au sein de la CGT, parce que le mouvement ouvrier est réprimé, il y a plein de raisons, en tout cas échec. Et donc, qu'est-ce qui reste comme perspective ben, Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont fait la révolution en octobre 1917 et qui ont été capables, dernière chose qui peut jouer chez les Français, qui ont été capables de rester au pouvoir plus longtemps que les communards. Donc Ça ça nous amène, déjà, on a, on a déjà bien, bien avancé ici. Donc on, Cette guerre qui est une césure importante avec 14, la guerre en elle-même qui, qui, qui dure, l'expérience russe qui, contrairement peut-être à ce qu'on a pu dire à un moment, même parfois au Parti communiste, il n'y a pas forcément une adhésion immédiate et enthousiaste à octobre, parce qu'octobre, c'est aussi le, le départ de la Russie qui quitte la guerre, euh, parce que aussi dans le mouvement socialiste français, quand on lit l'humanité en octobre 17, qu'est-ce qu'on voit On voit finalement que eh l'humanité est tout à fait, qui, qui est donc pour la guerre à ce moment-là, hein, l'humanité est tout à fait hostile aux bolcheviques puisqu'elle soutient, elle soutient le gouvernement de février. Et donc, il donc n'y a, y a vrai, pas une adhésion immédiate, mais c'est vrai que des partisans de, de cette option-là vont, vont, vont commencer à grandir, à se multiplier dans le contexte que vous avez évoqué. Je vois que Jean-Louis Robert voulait réagir, mais on n'a pas encore entendu Jacques Giraud, donc comme vous… Comme... – bon, Juste une seconde, pour nuancer un tout petit peu un point quand même. Euh, L'adhésion à la révolution russe, euh, oui, totalement comme a dit Frédéric progressivement, euh, l'idée que ça dure, que c'est un succès durable, etc. Mais pendant la guerre même, euh, il ne faut, faut pas entièrement euh, voir un monde pacifiste et croire que tout d'un coup… Là, la défense nationale a disparu de, de la tête des gens. On le voit très, très bien lorsqu'on voit les grands mouvements de grève, qui sont des, des mouvements très importants en 1918 dans les usines, et où à la fois il y a une volonté de lutte qui est très, très forte et qui déborde les, les directions confédérales de la CGT, par exemple, hein, qui, qui est très réticent et où on veut la paix, on veut absolument la paix il euh, y a toute une série de mots d'ordre que je ne peux pas développer mais il euh, y a une grande réticence à voir les Russes signer le traité de Brest-Litovsk dans les rangs de la classe ouvrière parce que euh, comment, euh, comment euh, ils abandonnent des, des territoires et nous on mais ne nous, on va pas signer une paix alors que les Allemands sont encore à, à 100 km de Paris euh, euh, euh, etc donc voilà, il y a, il y a, euh, le traité de Brest-Litovsk euh, crée aussi, au sein de la classe ouvrière, je dirais même au sein de chaque personne de la classe ouvrière. C'est plus compliqué, comme dans une scission même. Au sein de la, de la classe ouvrière même, un, un complexe. Euh, oui, cette révolution est formidable, mais non, euh, elle, euh, elle, euh, elle est en train d'abandonner euh, la France, même si on souhaite la paix, mais elle abandonne la France. Et elle abandonne aussi ses propres des, des, des, des milliers de kilomètres carrés aux, aux Allemands. Donc il y, y a une réaction très, très complexe, qui est à la fois d'adhésion très profonde, mais aussi quand même, par moments, euh, d'inquiétude de, devant, euh, devant cette situation. Voilà. Et, et ça, ça ce n'est pas seulement euh, là une coupure nécessairement réformiste-révolution, euh, je pense que ça passe souvent à l'intérieur même, euh, d'un soldat euh, euh, ou euh, d'un ouvrier euh, pendant pendant cette période en 1918 qui est très qui est très complexe évidemment après la guerre euh, c est, c est ce genre de réticence euh, s'atténue hein, très largement alors peut-être qu'on peut marcher vers le congrès de Tours avant qu'on ait terminé sans en avoir parlé, euh, comment dire, euh, avec ces éléments importants qui permettent de, de se repérer dans, dans ce monde compliqué et lointain. J'espère que vous arrivez à nous suivre parce que c'est une plongée dans un monde très très lointain, très très différent d'une autre. Euh, donc pendant la guerre, la minorité, donc celle qui s'oppose à la poursuite de la guerre, elle va devenir majoritaire à, à, à la fin en réalité, cette minorité autour de Jean Longuet, Jean Longuet qui est une figure importante, hein, donc, euh, qui est notamment symbolique, parce que, aussi, elle est rattachée à Karl Marx directement, euh, donc cette minorité devient majorité, et c'est comme ça que Marcel Cachin, euh, donc, euh, bah, qui n'était pas un minoritaire, c'est vrai, mais en tout cas, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette alliance, même si lui, n'était pas minoritaire, en tout cas, il se retrouve euh, à, la, à la tête de l'humanité, comme ça, en 1918, en, avec Frossard, qui lui, pour le coup, donc, retenez ce nom, Frossard, important, Frossard qui lui, pour le coup, était un prof de Jean Longuet, c'est-à-dire de la minorité. Donc, il y a des modifications qui se font pendant la guerre, vous voyez, ça, ça, ça bascule, ça change, si je peux dire, au cours de la guerre. Et à, l et à côté de ces, cette minorité plus sage, on va dire, autour de Frossard et Longuet, il y a aussi des courants plus de, qui se réclament plus directement des, des bolcheviques qui commencent à avoir un écho un peu plus important par différents biais. Alors là, je suis un peu embêté parce que ça m'ennuie beaucoup si on doit passer par-dessus les normes après-guerre. C'est-à-dire, certes, le Congrès de Tours, c'est en 1920, mais c'est en décembre 1920, et il se passe beaucoup de choses avant. Il se passe ces grands mouvements, très grands, puissants, et très puissants mouvements de grève, qui ont des effets majeurs et sur lesquels Jean-Baptiste Robert notamment a beaucoup travaillé. Et puis, il y a les élections, euh, comment dire, décevantes de, de, de, de, de, de 1919 pour le Parti socialiste décevante dans la mesure où en Allemagne, les socialistes, euh, voilà, euh, même s'il y a évidemment les problèmes avec les, les des, des, des tensions à l'intérieur du mouvement ouvrier, cependant, euh, c'est Ebert, c'est eux quand même qui, qui marchent devant. En, en, dans le Royaume-Uni, les travaillistes ont des progrès bien plus considérables que ce qui se passe en France. Donc, vous voyez, peut-être qu'on peut affiler directement sur le congrès de Tours, mais en ayant bien en tête qu'il y a eu cette expérience forte de la guerre. Et ensuite, euh, cette expérience très importante du, de l'immédiat après guerre où en deux ans, euh, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses importantes sur fond, par ailleurs, de, de, de problèmes sociaux qui sont réels, hein, de, de réadaptation de l'économie de la société à, après la guerre. Mais peut-être qu'avec Jacques Giraud, on peut aller peut-être directement euh, sur le… Euh, se pencher directement sur ce congrès de Tours de décembre euh, 1920, peut-être pour qu'il nous présente un peu les… Les, les, les, les, comment dire, les, ceux qu'il voudra d'ailleurs <rire> allez allons-y <rire> Je voudrais, euh, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites hein, Donc je ne vais peut-être pas répéter ce qui a été dit euh, Parce que bon, à la limite c'était suffisamment clair hein. euh, Oui, le congrès de Tours c'est un congrès socialiste bon, Dans la tradition de ce que sont les congrès socialistes avec des motions, avec euh, bon, hein, des, une organisation précise, on débat d'abord dans, dans les fédérations et puis euh, on élit des délégués, etc. etc. Hein, et puis on se prononce sur, sur des motions. Le problème, c'est que jusqu'en 1914, ces congrès intéressaient certes la France euh, ouvrière, etc., mais c'était euh, quand même une part euh, Minoritaire finalement, dans les débats publics. Or, fait nouveau, en 1920, au Congrès de Tours, c'est l'immense majorité de, à la fois, la classe ouvrière, la gauche française, etc., qui débat, faut-il ou non, adhérer aux idées de la Troisième Internationale. Et c'est ça qui fait la nouveauté. Du, du point de vue organisation. Mais comment en sont-ils arrivés là Il hein, euh, y, y a eu, dans tous les pays, une trahison de, des socialistes. Hein, parce qu'ils s'étaient tous engagés pour la paix et ils ont fait la guerre. La guerre avec toute une série de conséquences et ça a duré pendant quatre ans. Naturellement, dans le Parti socialiste français s'est dégagée progressivement une petite minorité qui euh, était contre l'union sacrée, la participation, mais pas contre la guerre. Hein. On, on, est, on est allé là progressivement et cette minorité, elle devient majorité, si on peut dire, hein, en, euh, à la fin de, de 1918. Hein. Et c'est, euh, enfin, au début. Ça. Et à partir de, à partir de là, euh, les choses changent sur le plan euh, de l'organisation. Hein Quand la paix se fait, euh, on reconstruit le Parti socialiste. Et Parti socialiste subit des échecs, notamment les élections législatives de 1919. À partir de là, naturellement, la porte est ouverte pour un certain nombre de, de débats euh, à l'intérieur, et ces euh, débats, eh bien, se traduisent par euh, faut-il ou non adhérer à la nouvelle internationale. Le congrès de Strasbourg, en, euh, au début de en février 20, dit oui, il faut adhérer, mais attention, il faut, faut d'abord la connaître. Donc, on, on envoie euh, Cachin-Frossard, hein, et, et ils reviennent naturellement, mais le problème, c'est qu'il y a toute une partie de l'opinion française qui débat autour de la transformation du parti et de l'adhésion à la troisième internationale. Hein. Et c'est tout le rôle du comité pour la troisième internationale. Hein, qui, euh, de façon très, très particulière, etc., etc. Euh, arrive à convaincre, arrive à, à, à faire rompre les, les hésitations, tout cela. Hein, et euh, progressivement, à la veille du Congrès de Tours, en, en décembre 1920, on sait déjà que toute une partie du du parti, filles hein, euh, est d'accord pour adhérer euh, après mettre à Première internationale, mais d'accord, mais mais mais, mais mais mais mais avec réserve. Et c'est tout l'enjeu du congrès de Tours, qui est de, de essayer de convaincre hein, les militants de ceux qui sont dans le courant qui avait été construit en, à Strasbourg, un hein, comité de reconstruction de de convaincre que c'est l'international communiste qui doit être leur débouché et non pas euh, quelque chose. Hein. Alors, à partir de là, euh, euh, on voit très bien je, je, je, que je, je, je, quand commence le congrès... Attends, j'ai peut-être un, un tout petit mot, juste pour, pour être bien sûr que je vous comprends bien. Donc, en gros, quand, Tours approche, quand le congrès de Tour approche, en gros, on a... On a donc ceux qui sont partisans de cette nouvelle internationale impulsée par Lénine en 1919, l'international communiste, qui veut vraiment des partis d'un type nouveau, de certaine manière, donc qui, qui appellent des ruptures par rapport à, aux modèles antérieurs à certains égards. Il y a de l'autre ceux comme Bloom qui sont vraiment vraiment assez hostiles à ça et il y a tout ce, ce milieu autour de Longuet si je puis dire que, donc les reconstructeurs que vous évoquez qui eux dont, dont, dont eux on ne sait pas très bien en quel sens ça va aller en gros c'est à peu près ça là, voilà, voilà. bon et, et, et c'est justement dans ce, dans ces milieux là qu'il y a une action particulière à, à mener pour détacher une partie de, ce, de, de ces militants pour qu'ils se rallient finalement à la euh, troisième adhésion internationale. Mais, mais les résistants, comme on les appelle maintenant, se s'organisent parce qu'il y a un certain nombre de militants, euh, Renaudel, Blum, etc., qui ne veulent pas de ce qu'ils appellent le, le bolchevisme, qu'en en fait, hein, qui ne veulent pas de, de cette euh, aventure nouvelle. Et euh, à partir de là, naturellement, on a, Jean-Louis appelait euh, ces militants-là des traîtres, mais oui, hein, ce, euh, on, on a un, une cristallisation hein, dans le, le courant d'adhésion. Cette cristallisation est menée de façon extérieure par toute une série de de, de, de militants qui, qui sont dans le, le comité de la Première Internationale et euh, c'est là qui, qui est intéressant parce que la motion d'adhésion à la Première Internationale c'est la motion Cachin-Frossard certes mais aussi la motion du comité de la Première Internationale et, et c'est cette rencontre qui en fait, qui en fait la force et qui progressivement, puisqu'il y a eu débat à l'intérieur des organisations euh, socialistes, dans les fédérations, dans les, il y a eu débat aussi à l'extérieur hein, du mouvement socialiste dans la société française. Hein, toute une série de, de, de gens majoritaires hein, euh, disent « Ah non, surtout pas de bolchevisme, etc. etc. » hein, mais des gens un peu nouveaux s'interroge sur l'opportunité éventuellement d'aller vers quelque chose de nouveau. On a donc là, tout un travail qui a été fait depuis la fin de la guerre et depuis la déclaration, grossièrement, de la fondation de ce qui devient la Trame internationale, on a hein, toute une série d'initiatives de, de, progressives ou euh, euh, la fondation du, du groupe Clarté par exemple il hein, y, y a quelque chose là qui se passe profondément dans toute la société française et naturellement euh, euh, cela débouche sur euh, ce vote extraordinaire qu'en fait hein, euh, euh, d'une euh, création d'un parti allant, mais il continue toujours à s'y parler, Parti socialiste, hein, section française et internationale ouvrière, nationale hein, communiste. Oui, hein, donc euh, on, on est là, les jeux ne sont pas faits, hein, parce qu'au sortir du Congrès, on est, on est majoritaire, oui certes, mais les autres, ils peuvent peut-être encore changer. Hein, on a fait changer toute une série de centristes Hein, euh, mais euh, a, là, c'est fragile. Toute une série aussi de, de, de gens qui étaient euh, extérieurs finalement hein, à la tradition socialiste, qui se sont ralliés là. Hein, Qu'est-ce qu'ils vont faire Il hein, y, y a une sorte d'hésitation. Euh, alors, certes, il y a le discours de Vaillant-Couturier, etc. etc. Hein, mais à partir de là, euh, euh, on est dans euh, l'incertitude. Hein, et c'est dans les quelques mois qui suivent, et quelques années qui suivent, hein, qu'on va avoir la création d'un parti euh, qui devient parti communiste à un certain moment. Hein. Il, y a, il y a donc là… Alors, il faut bien comprendre aussi que dans ce jeu-là, euh, il y a le rôle de l'international, de, inter... de ce qui devient la troisième internationale. Hein? Et, et, et, ce, et, et ce rôle est un, est un rôle très, très particulier puisqu'il rédige les 21 conditions. Les 21 Alors, oui, conditions que... qui sont adressées essentiellement au courant longuet, au courant reconstructeur en disant, voilà, si vous adhérez à notre international, il faut remplir telle et telle condition. Peut-être que, juste je parle sous votre contrôle, mais en gros, c'est comme si on avait un parti, donc il y a Blum qui est ici, il y a cette minorité qui est devenue la majorité, qui serait le centre, et effectivement, ils ont réussi à arracher une partie importante avec Frossard, donc, qui était ce centre-là pour l'amener du côté donc, de l'adhésion à l'international communiste, euh, d'une part, mais euh, il reste encore un enjeu autour de figures comme, comme Jean Longuet, etc. Et Peut-être un peu dire un mot sur cette question donc, des, des conditions, parce que dans l'international communiste, effectivement, qui ne veut pas de la poursuite pure et simple de, comment dire, du Parti socialiste d'avant-guerre qui a failli, c'est la formule de, de Lénine, la faillite de la deuxième internationale, internationale socialiste. Et donc, euh, ils, ils veulent euh, entraîner largement, mais en, en, en mettant des conditions pour éviter… Ces... Et parmi ces conditions, il y a une question, j'ai vu Frédéric genevet qui veut sans doute en parler, autour, même parfois nominativement parlant, il y a un enjeu aussi autour d'une de ces grandes figures du, de ce centre-là, qui est Jean Longuet, dont Frossard, vous suivez, hein, Frossard, c'est compliqué, je sais, j'espère que vous nous suivez encore, dont Frossard est très proche, Frossard qui à ce moment-là est le, est le chef du Parti socialiste… Euh, SFIO qui va devenir le chef du Parti socialiste SFIC. Alors, oui, mais, mais c'est réglé dire, depuis longtemps. Plus oui. te... Excusez-moi, hein. ça se règle à ce moment-là, puisque les 21 conditions indiquent expressément qu'il faut ne pas conserver les, les centristes. Les centristes, donc, Longuet. Et tout le monde comprend. Hein. Ouais, il y a là mais... quelque chose de, de tout à fait… Euh, particulier dans le congrès. Alors, c'est naturellement, là, là, euh, on, on envoie Clara Zetkin hein, pour euh, faire le, le discours qui, qui va hacher. « Vous êtes tous gentils, messieurs, etc. etc. » Mais, vous ne pouvez pas conserver, euh, et, et c'est accentué par le télégraphe le télégramme de Zinoviev, qui met les choses euh, au clair, en fait. Hein. Et à partir de là, euh, euh, il est bien évident que euh, il euh, y a une vie propre du Congrès hein, qui, qui s'arrête, en fait, hein, parce que jusqu'à maintenant, tout ce, beaucoup de choses se passaient en coulisses. Hein, on, on, on a le témoignage d'un certain nombre de, de, de, de, de militants, etc., qui souvent quittent la salle du Congrès pour euh, euh, aller euh, discuter entre eux. Hein, et, et là, naturellement, euh, euh, le rôle de ceux qui sont en prison, effectivement euh, important hein, et naturellement euh, Souvarine, hein, mais il n'est pas le seul. Hein, euh, membre du Comité international. Frédéric. Oui, oui. Juste euh, dire une chose. Enfin, D'abord de, de, euh, quand, quand même quand le congrès quand j'ai une, enfin, une petite nuance, mais c'est peut-être une nuance chronologique en fait avec avec euh, avec Jacques, c'est que quand le congrès s'ouvre, les votes ont eu lieu dans les fédérations, et les militants socialistes ont départagé les trois motions euh, principales qui sont euh, en concurrence. Et donc, c'est celle de Cachin-Frossard-Lorio-Souvarine euh, qui, qui l'a emporté largement, et donc on sait à l'ouverture du Congrès que c'est l'adhésion sans, euh, sans hésitation, on va dire, qui est euh, majoritaire. Mais à propos des conditions, des 21 conditions, au Congrès comme dans les fédérations départementales, il n'y a pas de vote formel non sur les sur les, les conditions il y a on vote la, la motion majoritaire dit en gros voilà il y a des conditions euh, on les a pu, elles ont été publiées dans, euh, dans l'humanité donc on, on, on les connaît il y a il y a des, il y a des conditions et adhérer à l'international communiste ça veut dire adhérer à ces conditions mais dans la motion euh, pour certaines des conditions et quand même et pendant le congrès on on tourne autour des, euh, des conditions. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, une des conditions dit que le parti doit s'appeler Parti communiste. À la sortie du, euh, du Congrès, il s'appelle pas Parti communiste, il s'appelle Parti socialiste, section française de l'international communiste. Donc, ça veut dire que le Congrès n'applique pas l'une des conditions celle sur le sur les syndicats c'est la même chose il y a un, un on joue on joue sur les mots pour pas dire que les syndicats doivent être subordonnés aux, aux partis on parle de je crois de coordination syndicat parti donc y compris dans ceux qui sont majoritaires qui, qui, ont, qui ont les deux tiers je crois des des des mandats il y a une ils sont majoritaires aussi parce qu'ils font leur propre interprétation mmh. des des, mmh. Euh, des, euh, des conditions et qu'il n'y a pas vote formel sur les conditions en question. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que pour comprendre, alors il y a tout ce qu'on a dit sur la guerre, etc., l'impact de la révolution russe. Euh, c'est moi j'ai été surpris là quand on a préparé l'exposition et le livre, j'ai donc relu les les, les, les les trois les trois motions et ce qui est très marquant c'est que celle qui est majoritaire, celle de Cachin-Frossard-Loriot-Souvarine, euh, elle est beaucoup plus incarnée. Elle, elle, elle parle de la guerre, elle parle de la boucherie, alors que celle de Blum ou celle de Jean Longuet sont des textes euh, théoriques, abstraits, euh, généraux, et qui en réalité euh, ne peuvent pas, enfin, c'est facile à dire maintenant, mais ne peuvent pas, convaincre des gens qui viennent de passer quatre ans de guerre, qui ont connu, qui connaissent les difficultés de, de l'après-guerre, enfin, celle de, de, de, de Souvarine et de L'Oriot et, et de Frossin-Cachard, c'est vraiment euh, une, un texte qui parle aux militants de 1920, qui parle au cœur, qui parle à la raison, mais qui parle aussi au cœur. Les, autres, les deux autres textes parlent essentiellement... Euh, à la tête et pas au, au, au cœur. Euh, et je crois que les, les, les rédacteurs de, de, de, de, de la motion ont exactement trouvé le, le bon endroit pour, euh, pour gagner, en fait. Pour eux, c'est l'enjeu, quand même. jean voilà. oui, moi, moi je, oui, Robert. Je veux dire quelques mots euh, euh, par rapport euh, à, au caractère euh, un peu plus général de, de, ce, de ce mouvement euh, est-ce euh, on pourrait entendre parfois, et on l'a lu, c'était la thèse d'Annie Criégelle, hein, historienne extrêmement célèbre, et on pourrait laisser entendre un peu qu'il y a un discours événementiel qui conduit à cette majorité qui va à Tours. C'est-à-dire, voilà, les gens euh, sont... Étaient mécontent mécontents, sortent de la guerre, il y a eu des luttes, ils sont mécontents, il la... c'est un drame affreux, une boucherie abominable, euh, ils veulent une amélioration sociale, ils mettent des luttes qui sont parfois victorieuses, mais qui conduisent à l'échec, ils perdent l'élection euh, socialiste en novembre euh, avec un, un nombre de députés inférieur à celui de 1914, même si c'est surtout dû au, au système de liste qui avait changé le le sort de beaucoup de sortants socialistes. Et en mai 1920, le mouvement est, euh, euh, est, est abouti à un échec dramatique, des milliers de cheminots sont revoqués, euh, ce soit absolument dramatique, il y a des suicides hein, à la suite euh, de ce mouvement des, des cheminots de, de mai 1920. Vous imaginez ce que, ce que, ce que ça, ça a pu être comme, comme condition, la, la CGT perd... Euh, 800 000 adhérents en, en six mois. Euh, C'est quelque chose de... Effectivement. Donc, ah, on se tourne vers Moscou. Parce que, euh, enfin, on a la, la, la, la solution. Donc voilà. Euh, euh, comme si c'était un enchaînement d'événements qui ferait qu'il y a cette scission euh, dans... Euh, et une scission qui est qui est majoritaire euh, en faveur de, de l'adhésion. C'est vrai hein, qu'il y a une lecture d'événements que, que nous avons décrite euh, jusqu'à présent. En même temps, euh, alors cette, euh, cette lecture euh, pourrait conduire assez vite à, à, à un pessimisme sur l'avenir du, du Parti communiste, déjà à ce moment-là. Parce qu'au fond, dans une certaine mesure, euh, l'espérance révolutionnaire qui est là, on dit bien encore à ce moment-là, cette expérience révolutionnaire à laquelle l'international tente encore de, de faire croire, même si ça évolue d'un congrès à l'autre, euh, de l'international, euh, elle n'existe pas en France, elle n'a aucun fondement réaliste. L'État français, la France est vainqueur, elle fait partie des pays vainqueurs. Il n'y a pas une crise de l'État. L'État euh, est sorti renforcé, toutes les études l'ont montré. Il peut même se permettre d'alléger un peu son poids sur l'économie, et donc au contraire. Donc la perspective révolutionnaire qui aurait été contextuelle, liée aux défaites antérieures, elle n'existe pas. Elle n'existe pas à la fin de 1920. Euh, euh, euh, en 1921, il y a une question de se lancer en France, en quoi que ce soit, dans un quart de début de, euh, de mouvement en, euh, révolutionnaire. C'est même dans les, les années qui suivent c'est une mauvaise année économique, euh, après la croissance, etc. Bon. Donc, voilà, cette perspective-là, dans le réel, elle, elle, elle, elle n'est pas. Donc, je pense qu'effectivement, il faut aller, euh, enfin, à mon sens, hein, sur quelque chose de plus plus durable. C'est-à-dire que euh, euh, c'est effectivement la volonté, mais pas, euh, qui, est pas, qui est en partie circonstancielle, qui, qui, qui entraîne une adhésion. Je suis totalement d'accord avec euh, la thèse de Hobsbawm sur le cours XXe siècle, hein, c'est-à-dire euh, quelque chose de neuf qui naît avec la guerre de 14 et qui va durer pendant un certain un nombre d'années, qu'il n'y a pas une rupture comme ça qui se fait dans l'après-guerre euh, par rapport à la guerre. Non, il, il naît des, des exigences euh, nouvelles pour un parti euh, socialiste qui veut la transformation sociale. Alors, ces exigences nouvelles, elles sont susceptibles de solutions opposées de solutions différentes, voilà. Et donc, euh, on va effectivement vers euh, des exigences qui vont être, euh, qui vont être, euh, à la rencontre, qui vont structurer un parti qui va aller à la rencontre. Euh, euh, je travaille de Jack, mais il euh, euh, y, y en a d'autres, hein, qui va aller à la rencontre d'une euh, d'une réalité sociale et économique euh, de longue durée, de longue durée. Euh, euh, on pourrait dire que euh, après la Première Guerre mondiale, c'est un peu l'apogée d'une certaine forme de la classe ouvrière qui va trouver dans un parti et un syndicalisme qui, qui, qui va euh, prendre beaucoup à l'international, mais pas tout, euh, prendre beaucoup à l'international, mais pas tout, euh, une une réalité. Qui lui donne force pendant des années, au-delà d'ailleurs de tous les virages politiques qu'il va, <rire> qu va, qu va connaître. Moi, je, je, mais en même temps, en même temps, euh, alors c'est-à-dire, Lénine le disait un peu, mais à mon avis, il n'avait pas tout à fait. C'était un peu rapide. Euh, la théorie de l'aristocratie ouvrière mérite d'être recreusée. Hein, mais en même temps, il euh, y a la même chose qui rend le maintien d'un puissant réformisme. Parce que désormais, l'État, qui sort de la Première Guerre mondiale, et ça va continuer euh, avec la crise des années 30, puis la Seconde Guerre mondiale, puis etc., il y a, y a ce, ce, cette capacité de, de, de tenir euh, euh, aussi cette ligne. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a vraiment… Alors, je l'exagère délibérément, hein, parce qu'il y a toujours des, des complexités, des passages des, euh, euh, qui vont se produire. Mais malgré tout, il euh, y a des conditions qui sont précipitées par l'après-guerre, euh, par le contexte de l'après-guerre, mais qui vont inscrire des bases sociales et économiques euh, dans le contexte international pour des partis communistes, avec ces structures nouvelles qui sont envisagées par l'international. Par voilà, je pense que c'est quand même assez important de le dire, et je conclurai en terminant par un, un phénomène, un dernier point que je voulais évoquer, euh, qui est, avant 1914, et encore au congrès de l'immédiate après-guerre, celui de Strasbourg, on ne fait que s'appeler citoyen. À partir, euh, progressivement, pendant la guerre et après la guerre, à Tours, on, on accueille les congressistes en disant camarades. Il n'y a pas une fois, quasiment jamais, citoyens employés pendant le Congrès. C'est quasiment toujours camarades. Alors là, ce serait une, une autre rupture anthropologique qu'il faudrait, qu faudrait envisager. sur laquelle il faudrait aussi creuser, euh, qui est rapport à la République qui est, qui est bouleversée par le drame, le drame de la guerre. donc voilà Je, je vais donc essayer peut-être de dire, il y a effectivement des circonstances qui expliquent probablement la majorité plus forte que dans d'autres pays, euh, qui, beaucoup de, qui expliquent beaucoup de choses, mais il y a en même temps des transformations sociales, économiques, culturelles et anthropologiques profondes, qui étaient déjà un peu amorcées avant la guerre, qui se continuent, s'accentuent brutalement avec la guerre, et qui perdurent de manière un peu contradictoire, mais quand même le mouvement est, est lancé, et, et qui conduisent à ce, cette structuration en deux, en deux parties. Voilà. Pour aller dans son sens, ce, ce, ce je voulais sera, faire... Ce sera nécessairement le mot de la fin, puisque nous avons déjà mangé notre petit quart d'heure. Ah bon, parce tu ne veux pas que je fasse remarque ah, tu... ben, ben, alors, mais Vous alors, mais en un mot, mais parce que je l'ai refusé à Frédéric, oui. alors après, ça va m'ouvrir une boîte pendant. Est-ce que je vais demander la parole oui. C'est vrai. Mais, non, mais, alors, oui. une, une minute maximum pour l'un et l'autre, mais pas plus, hein, parce que... Oui, après... non, moi, moi j'ai 30, 30 secondes. Pour aller dans le sens de Jean-Louis, euh, le terme de citoyen n'est quasiment jamais employé par les euh, partisans de l'adhésion la, euh, à la, euh, ce qui sera le Troisième international. Le seul moment où on parle de citoyen, c'est quand on s'adresse à Clara Zetkin, la citoyenne Clara Zetkin, Et c'est significatif, je crois, d'un certain respect que l'on a, mais pour ceux de l'extérieur et non pas entre français. Et ça, c'est marquant. Et puis, en plus de ça, c'est une femme. Donc, il y a la valeur féminine qui fait qu'on conserve le terme de citoyen. Jacques, un dernier mot Frédéric alors... Oui, par rapport à ce que dit Jean-Louis, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une discussion historiographique pour savoir si finalement le congrès de Tours ce n'est pas un accident, ce serait finalement un accident lié à une conjoncture très étroite. Bon, ça maintenant plus personne ne dit ça, mais en revanche c'est un événement et je crois que comme tout événement il aurait pu ne pas avoir lieu. Il y a, OK parce que sinon, à l'inverse, dans ce que tu dis Jean Louis, il y a une, y a une forme de déterminisme euh, mécanique euh, qui est liée aux évolutions structurelles du capitalisme, de l'État, donc tout ce, que tu, tout ce que tu as dit, et qui ne pouvait que conduire à la création d'un parti communiste puissant. Je ne crois pas ça. moi je je crois qu'il y aussi je crois qu'il y a aussi, euh, oui. y a aussi le, le rôle de la politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris des décisions, qui ont fait des choix politiques. Le rôle de l'international, l'intelligence de l'international communiste pour à la fois édicter des conditions et en même temps avoir une certaine forme de souplesse pour euh, euh, accepter des gens comme Marcel Cachin, parce que quand même, Marcel Cachin, il fallait, il fallait, il fallait le vouloir, hein, euh, dans l'international communiste, lui qui avait soutenu la, euh, le gouvernement d'Union sacrée pendant plusieurs années. Donc, il y a, il y a une intelligence euh, politique. Le, et le Congrès de Tour. Bon, on aurait pu avoir un parti communiste né simple, avec simplement groupusculaire. Voilà, euh, mais non, il y a eu des choix politiques et une intelligence euh, politique. Voilà. Écoutez, je ne sais mon... pas qu'il serait né. Non, non, non, non, non, non, non, non, non Donc merci vraiment beaucoup à vous tous, tous euh, les trois, de votre participation. Merci à Adeline Blaskevitch-Maison qui avait accepté de participer et qui n'était pas là euh, ce soir. En réalité, vous avez vu, on a essayé de faire au plus simple, mais c'est tellement lointain et tellement compliqué. J'espère que malgré tout vous avez pu euh, suivre ce que nous avons raconté. Je vous renvoie en tout cas vers les ouvrages dont je vous ai parlé par rapport à ce congrès de tour. Si vous voulez aller plus loin, d'une part, donc l'ouvrage de Jean-Louis Robert et Jacques Giraud, au des cerises qui devrait sortir prochainement, qui est un petit choix de texte avec une anthologie et euh, donc et une introduction, euh, donc qui sera proposé au temps des cerises prochainement, et d'autre part, donc l'ouvrage édité par le musée. Voilà que tu, que tu montres, donc on parle le musée de l'histoire vivante de Montreuil, euh, aux alentours du congrès de Tours. Il y a bien que Je veux signaler rapidement. Je n'ai pas ici, euh, mais euh, Romain Ducoulombier a sorti, donc, qui était l'auteur d'une thèse par ailleurs sur le congrès de Tours, comme Annie Kriegel a sorti récemment l'édition euh, du discours de Léon Blum, puisque le congrès de a en particularité, si vous voulez, de ne pas avoir des interventions euh, minutées à trois minutes chacun, puisque <rire> de longues interventions fleuves, si vous voulez, euh, d'un certain nombre de, de, de, de, de personnes, très théoriques, très parlementaires, très tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, notamment, Blum, euh, mais aussi Cachin et d'autres. Et donc, le, le, en l'occurrence, Gallimard, Folio Gallimard a, vient d'éditer euh, l'intervention de Blum au Congrès de Tours, qui est un texte célèbre dans le courant réformiste, signalait également que la revue « 1900 », vient de sortir ce petit numéro dans lequel il y a quelques articles consacrés euh, au Congrès euh, de Tours. Et puis, euh, je voulais donc signaler l'ouvrage de Romain du Colombier, ce que j'ai fait également. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous. Et donc, mardi prochain à 18h, nous aurons un débat qui nous amènera du côté de l'histoire de l'art. Nous serons avec Picasso et avec d'autres, euh, donc euh, autour de Picasso, évidemment, Picasso ne sera pas là, vous l'avez bien compris. Mais nous aurons Yolande Rall qui était directrice euh, du musée de La Poste. Il y aura également Bruno Godichon le directeur du musée de La Piscine à Roubaix. Il y aura également Pierre Thorez, puisque euh, le journal de Maurice Thorez permet d'entrer de, de, aussi. Aussi dans cette familiarité que Maurice Thorez avait avec un certain nombre d'artistes et Pierre Torres évoquera, évoquera cela avec ses deux critiques d'art. Merci à toutes et à tous et à bientôt.